Yo tout le monde, c'est Ross, j'espère que vous avez la forme, moi ça va, hein. après ce, cette petite absence de un mois, voilà, je reviens tranquillement pour vous parler un petit peu de l'actualité, euh, je vous parlerai également de ce que j'ai fait pendant les un mois qui n'était vraiment pas de tout repos et du coup j'ai pas pu partir en vacances, je vous dirai pas tout pourquoi, hein. je ferai un podcast et là on va parler donc d'une grosse déception que j'ai eue quand j'ai vu la nouvelle Honda Transalp, euh, je l'attendais. Hein franchement je vous cache pas je l'attendais parce que comme vous savez je vais prendre la Ténéré 700 rallye édition en plus de la mienne euh, courant 2023 normalement théoriquement hein, moi, il y a quelque chose qui y arrive mais euh, j'attendais quand même la Transap énormément parce que je suis quand même assez... et content de ma Honda donc j'aime bien cette marque Honda et, euh, et donc j'attendais énormément la news pour voir euh, la, la gueule bah, de ces nouvelles euh, moto. <rire> c'est une grosse déception C'est elle est vraiment euh, laide franchement c'est du foutage de gueule voilà c'est même pas laide, c'est du foutage de gueule si vous voyez la Honda CB 500 X attendez là ça peut bouger euh, la, la la CB 500 X euh, bah, c'est exactement la même ils ne sont pas cassés le cul c'est exactement le même design c'est c'est du foutage de gueule Là, on à un moment il faut arrêter les conneries je sais que quand je donne des avis il y a toujours une espèce de secte de gens qui sont pour une marque et dès que vous avez le malheur de critiquer la marque les mecs ils sont en transe. c'est un peu comme ces conneries de féminisme ou de wokisme. maintenant dès que vous critiquez un petit peu ils sont oh putain il dit du mal non mais moi, vous me connaissez c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de s'abonner à ma chaîne je ne fais pas de langue de bois et je ne soutiens aucune marque moi je soutiens des gens et des marques des efforts et qui proposent des choses de qualité. Moi, si c'est pour recycler exactement le même design, trait pour trait, d'une moto déjà existante, et lui simplement de lui mettre un nouveau moteur, et encore un nouveau moteur, un 750 bicylindre, qui n'a rien de franchement révolutionnaire, en gros, c'est le 1100 de l'Africa Twin, qu'ils ont buté de quelques chevaux et de quelques cylindres, et voilà, Et non pas quelques cylindres, parce que c'est aussi un bicylindre, de quelques chevaux, et de le faire descendre à 750 cm il qui a rien de révolutionnaire. Donc, quand j'ai vu cette Honda Transalp avec cette tronche exactement pareille que la CB500X, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je veux dire, à un moment ou à un autre, il faut des choses en ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont pro Honda, et il y a certains qui me disent Ouais, t'aimes pas la marque Honda Jusqu'à preuve du contraire, je conduis une Honda. Donc, c'est que d'une certaine manière, j'aime la marque. Mais moi, j'aime les marques qui font des efforts. Euh, Honda, ils ont l'air de se reposer sur leur laurier, mais d'une violence, mais ça devient ça n'importe devient quoi. Alors, déjà leur CV Miller euh, leur CV Miller comme ça s'appelle euh, vous avez vu là, je m'amuse à, à la faire monter juste en troisième sur un tout petit filet de gaz vous avez vu quand même le, le couple de, du 4 cylindres hein sur un petit filet de gaz vous avez vu comme ça reprend bon bref euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, voilà la CB, la, la CB Miller c'est exactement pareil que le modèle 2022, 2021, 2019, 2018 ça n'a Pas changé depuis 2018, faut arrêter. Les gens font des cons. La mienne, c'est exactement la même. Et là, maintenant, la Transap, les gens attendaient beaucoup. Ils ont dit Bon, ben, sont... on va Ils vont me sortir un nouveau design. C'est normal. C'est une moto qui était. Ça faisait un moment qu'ils l'ont qu pu commercialiser. Donc, ils auront pu marquer un grand coup et se mettre au même niveau que la Ténéré 700. Putain, c'est pas vrai ça. C'est gérant. On dirait que les marques font plus d'efforts. Euh. Je me suis dit, autant je vais me prendre la transat à la place la Ténéré 700, parce que c'est le même moteur, 750 cm3, l'autre c'est un 700 cm pour la Ténéré. Je me suis dit, putain, tant mieux, comme ça, je vais rester dans la famille Honda, comme je suis déjà satisfait de la mienne. Tu penses, tu penses. Les mecs se sont même pas cassés le cul, ils vont vous savez pourquoi ils ont mis exactement le même design comme ça Parce que comme ça, dans les chaînes de production, les pièces que vous produisez pour, une, pour, une, pour un modèle, vous pouvez exactement le même, le même pour, le, pour le, un autre modèle. Voilà pourquoi, ça fait une grosse économie de moyens. Dans les chaînes de production, comme ça, vous n'allez pas vous en vous casser le cul. Qu'au final, la seule chose qui va, vous allez adapter de nouveau, c'est le moteur. Mais c'est du foutage de gueule en bloc. C est, c est, franchement, je m'étais complètement déconnecté d'Internet. Quand je pars en vacances, voilà, je ne suis pas vraiment en vacances. Euh, je vous dire pourquoi, mais je veux dire, euh, j'ai l'habitude de me déconnecter tout ça. Et là, quand j'ai vu ça, je, quand je reviens complètement dans l'actualité de sa moto ou même politique ou tout, parce que je ferai des podcasts également. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais attends c'est quoi ça C'est du n'importe quoi, c'est pas, pas intéressant, c'est pas bien. Même, même, même je vais vous dire une chose, même pour un fan de la marque Honda, c'est un crachat au visage. Là c'est du minimum syndical. Alors ça on dit Ouais, mais là, nouveau moteur, mais quel nouveau moteur Arrêtez de sortir ce mot de nouveau moteur, c'est pas un nouveau moteur, c'est exactement le moteur de l'Africa Twin bicylindre, au lieu de le mettre en 1100, tu le passes en 750 cm3. C'est le même moteur ça veut dire que, les, je vais te dire ce qui va changer, au niveau de l'alésage, au niveau des pistons, ils vont mettre des pistons plus petits, ils vont mettre un, un, un, bloc, un bloc cylindre plus petit, c'est tout, point, voilà, il n'y a rien qui va changer, et sur la hornette c'est exactement le même moteur, ils vont juste changer un petit peu au niveau de l'embiélage, et euh, au niveau de, comme ça, de la boîte de vitesse et tout ça, euh, pour pouvoir supporter les hautes vitesses parce que pour passer d'un trail il ne faut pas que le moteur vibre et que, et que, et que, ça, que ça esquinte le moteur voilà c'est tout ils vont faire des petits changements mineurs c'est pas un nouveau moteur arrêtez de me dire n'importe quoi un nouveau moteur je vais vous le dire vraiment le dernier dernier dernier moteur qui a été révolutionnaire dans le monde de la moto ça a été la Kawasaki ZH2 avec un avec un, un compresseur ça c'est un vrai vrai moteur révolutionnaire après tu aimes, tu pas le compresseur qu'importe mais c'est ça, oui, c'est vraiment un vrai moteur pour le coup. Le... Ça, ré... ça a été vraiment une révolution. Et ça d'ailleurs, c'est vraiment un moteur qui donne énormément, mais extrêmement violent. Mais là, il faut arrêter de poutiner n'importe quoi. Ce n'est pas un nouveau moteur. Et d'un, c'est pas un nouveau design. C'est exactement le repiquage de la CB500X. Donc, au final, qu'est-ce qu qu'il y a de nouveau C'est rien. C'est du foutage de C'est comme la mienne en 2023 c'est exactement la même moto avec le même compteur, il n'y a aucun changement pas d'écran TFT, il n'y a rien c'est exactement la mienne, c'est pour ça il y a un mec qui m'avait fait rigoler qui m'a fait bien bien fait rigoler, qui m'avait dit oh mais la tienne elle est de 2020 je peux préfère prendre celle de 2023 parce qu'elle est plus récente mais qu'est-ce qui change Il n'y a rien qui change, rien. Oui, je vous dis, il y a un changement. Le tube de fourche, moi, il est en 40 mm. Je vois qu'il passe à 43 mm. Oh putain, c'est sûr que là, attention, tu vas voir un changement radical. Hein. Déjà, la mienne elle guidonne pas à haute vitesse, elle ne guidonne jamais. Elle est parfaitement stable. Donc de 40 à 43 mm, tu vas pas voir un gros changement. Donc faut arrêter les conneries, c'est encore ils avaient mis un, un up and down en shifter, qu'ils avaient mis un écran TFT, qu'ils avaient mis plein de changements. J'aurais dit bon d'accord, ok. Mais putain, il n'y a rien. Et là, c'est pareil pour cette Transalp. C'est quoi le changement Non, faut, faut, franchement, c'est du foutage de gueule. Moi, je, non, je ne conseille pas ça. Je suis désolé, il n'y a rien qui me fait changer pour l'instant d'idée de passer sur une Ténéré 700. Je suis désolé. D'ailleurs, je ferai un versus la Ténéré 700 contre la Transalpe. Je ferai une autre vidéo. Et je peux vous dire, moi, que même vous, vous allez dire, oui, tu as raison, au final. Même le type qui est fan de la marque absolue ne peut pas me dire le contraire. C'est du foutage de gueule Point final. C'est un gros gros foutage de gueule et moi non j'achèterais pas cette moto. Non non c'est voilà. J'achète des motos il y a de la révolution dessus. Là il y a rien. D'ailleurs même Moto Journal l'a dit à demi mot ils ont dit ah c'est exactement le même design que la CB 500. Ah oui ça effectivement c'est exactement le même design. <rire> ça c'est sûr c'est. Alors là là tu peux pas faire plus du... plus pareil que ça. Hein. Bon, enfin voilà. bon En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Malgré mon absence de, des 4 des semaines, j'ai pris énormément d'abonnés, plus d'une vingtaine. Euh, la chaîne se porte non, toujours impeccablement bien. On est à 1783 abonnés. Euh, C'est grâce à vous. Hein, je vous remercie hein, de toujours votre fidélité. Euh, les podcasts sur l'actualité politique vont revenir. Les podcasts également même sur la moto. Euh, les vidéos, euh, même moto, moto... Et, tout va revenir comme avant, il n'y a pas de soucis hein. en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite un bon ride ciao ciao à tous